Monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Euh, Dites-moi, comment vous appelez Je m'appelle je jean Moscou. Oui, et, et où vivez-vous Où habitez-vous Je oh, oui, à Bangwa, oui. Alors pourquoi vous avez décidé à participer à cette formation On a décidé à participer parce que on nous a appris une équipe qui va nous former pour l'affaire d'eau. Comme on a sous souffre pour l'eau à Bangwa. Oui. C'est comme ça que vous êtes venu. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous avez appris pendant ce temps Premièrement, on nous a appris à faire les vagues et après l'aménagement des puits et ensuite la canalisation d'eau. La citerne. Oui. Quelle eau De quelle eau L'eau de pluie. Ah, oui. Et envoyer dans le citerne et après utiliser. Oui. Et euh, actuellement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Actuellement, ils en train de faire la perforation manuelle. Oui. Mm -hmm. Et pensez-vous que cette formation vous aidera Ça nous aidera. Dans quel sens À ah, avoir de l'eau potable dans les villages. Oui. Et même pour utiliser oui. dans les familles. Et juste ça Oui. Vous ne pourrez pas gagner de l'argent avec. Si on a un atelier, bon, là on va gagner de l'argent avec. Oui. Alors que direz-vous à la population de Bangwa On va sensibiliser la population que maintenant on peut plus souffrir pour l'eau. Oui. Il y a une équipe sur place qui peut les aider à avoir oui. l'eau facilement. à oui. euh, moins de coûts. Et à ces jeunes. Qui, qui n'ont pas répondu présent à la formation. On oh va bah, sensibiliser les jeunes parce que ça reste toute la jeunesse. Oui. Pour les avenirs. Mm -hmm. Pourquoi il ne manque pas l'eau dans les villages oui. Chacun a son eau potable. Oui. Ok, merci beaucoup et bonne continuation. Bonjour, merci.